Ça ah douté, bon, es prêt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Croton. Oui, oui, oui. Oh, et... Erreur tu te prends des bites dans le cul. <rire> N'importe quoi. <rire> erreur Hors contexte là. Non, donc euh, on joue avec les Allemands. Euh, comme vous l'avez Je sais pas pourquoi vu. on avait ça. Hein, parce que moi j'ai vraiment pas monté ces persos. Je sais tous niveau 1. Hein, ça va être une catastrophe. Voilà, comme ça c'est dit. Error a joué avec en moi fait, avec les Japonais. Et Croton. On, on a joué les Japonais. Pourquoi on joue aux Allemands là Arrête de te victimiser. Mais t'as lancé la partie, euh, Couteau Deux secondes. Euh, je suis en train de faire une bah de régler mon escouade là parce qu'elle euh, est pas, elle est pas prête. Oh. Enfin, je leur mets des grenades quoi. Bon, ah ok. Euh... Ah, je pourrais acheter des sacs de. So y en a qui n'ont pas de sacs de soins, mais j'y crois pas. Ouais ouais, il faut, il faut leur mettre des sacs de soins. Hein. Sinon, ça crève direct pas grave ça aussi. Je t'entends moins fort. Ça va, je mange. Ah. Il y a des outils aussi. Des outils Ouais, un ensemble d'outils pour des réparations rapides de véhicules. Ah oui. Mais bon. Non, on dit que ça sert à rien. Bah généralement les gens ils sortent de la véhicule et se font détruire quoi. Attends, mmh. oh, lui, il a Genre, dès que tu sors du véhicule, tu prends une balle de snipe quoi. Parce que si t'as un véhicule à pas, c'est qu'on t'a abîmé ton véhicule. Mais c'est pas pour les gars, gars de mon véhicule, c'est pour les gars de de fantassin. Ah. Je suis en train d'essayer de la TNT. J'ai jamais essayé, j'ai jamais acheté, mais on... on va voir ce que ça fait. Okay. Allez hop. Auto équipe, Et Parfait. vous vouliez pas juste jouer avec Auto -équipe. Les... les japonais euh, Parce que Crouton il est pas très bon jouer avec les japonais. Ouais, j'aime pas trop de la le Jap, j'aime pas trop ça. <rire> ah, déjà Crouton petit... il est pas très bon, alors si en plus on joue avec les japonais, euh... ça ouais, va Je suis un petit peu raciste. Enfin, faut pas le dire en vidéo, ça, hein. ça, ça coupe au montage. <rire> Je fais pas de montage, Croton. Ah. Il y a beaucoup plus d'armes, en tout cas, je crois. Quand je fais du montage, c'est pour que ces petits morceaux-là soient tout seuls dans la vidéo. <rire> en fait, il y a énormément d'armes différentes par rapport à l'autre. Il y en a plus. J'espère je que la crois. police ne passera pas sur la vidéo. Hein. Ah ouais, on va dire ça. Sinon, il y a plusieurs armes différentes, y... est d'accord. Euh, c'est possible. Bah y'a le 1, 2, 3, 4, 5... Beaucoup de masse... Mais y'a pas le fusil type 1, moi je suis très déçu. <rire> Putain on trouve pas, ça c'est de la faute à horreur. Hier on trouvait facilement... Si on était euro. sur les japonais, on aurait trouvé instantanément. Parce que y'a du monde sur la carte japonaise tu veux dire Ouais. Je suis tellement raciste, hein, quoi? Par contre, ça va être trop triste, j'ai que des unités de merde, moi. C'est pas grave, on va t'apprendre. Je, je vais te montrer comment mmh, on... je te lance mmh, des frappes d'artillerie. C'est quand même meilleur euh... que toi, même. Mais... <rire> hein? Ah Frère, j'ai des... des MP40 laser, qu'est-ce que tu me parles d'être meilleur? À une certaine distance, Tu as pas, pas, n pas besoin, moi. Ouais. J'ai des MP40 laser, mec. Ah, je vais pas dire que Croton est nul, mais la première partie que j'ai faite avec lui, j'ai terminé pour voilà. avec les nouveaux Aye. bonhommes. Ah. Bah, c'est pas grave, Croton, ça arrive. Ouais, là, hein. mais là, là, on bosse les deux. Là, j'ai mal. Hein. Là, j'ai mal. Ok, oh, mais c'est la même carte qu'hier. Oh, yes, c'est parfait. Alors, je vais, je vais poser mon un... canon anti-char. Ouais, ouais, poser... Hydro, je vais poser mon canon anti-char. Et euh... Ok. Et euh. Bon, en en vrai, vrai, je pense que c'est la, la, la carte. Ah, c'est la même ouais, ça fait un... Une carte. Parfait. Très différent comme carte. Alors, ah, où par est Par -ce faut... oh, Ça c'est un défaut, il y a un véhicule là les gars Non on veut pas de véhicule hein. Je pose le canon anti-char Ah par contre il ressort super lentement le sniper Tiens je vais mettre une petite euh, frappe d'artillerie vous, vous me dites où Il y a plein de gaz sur moi On va mettre le seul véhicule hein, vas-y direct je l'ai mis sur toi heureux. Super mec. Merci ton aide. Bah, je suis mort. <rire> Et j'ai rien pour mettre des points, j'ai rien pour mettre des boîtes à outils, j'ai rien. Ça c'est okay. pas ça je veux dire. Merci Drolien, parce que Crouton n'a rien foutu. Mm. Monsieur il a dit je gère. Ouais, j'ai un canon anti-char y'a, y'a un. putain de Sherman devant moi Merde Et oh. il est très joli ton canon anti-char mec. J'ai adoré j'ai pas eu le temps de tirer oh je suis deg Putain, je, je le prenais sur le côté j'étais sûr j'allais l'enculer parce qu'il était pas ah côté, y a du monde qui rentre dans, dans la fait. grange ouais euh, dans, le, dans la grange y'a du monde hein ouais C'est américain euh, content horreur <rire> ouais dingue, ça c'est bien tu as kill non mais merci je sais je sais jouer ma couteau Ouais, ça c'est de l'américain ça. Oh derrière toi derrière toi Derrière toi Ouais bah j'ai explosé Et comme j'ai des squads toutes petites à chaque fois à chaque fois je reprends avec une nouvelle squad c'est un peu chiant ça. contre C'est pas grave tu vas aller faire level up Bah ouais j'espère Meurs je meurs. Pas. meurs américain, meurs, meurs. Même pas causer avec ces squats de merde euh. Y'a y a plein d'Américains là devant moi Je suis tellement pas préparé dans la terre. Pas de kit de ça, j'ai rien avec mes unités avant que ça me saoule ça je suis en CD Ouais de ouf y'en a pas du tout 12 devant moi t'inquiète tranquille au pire Ouais bah ouais ça me saoule un peu mes unités Merde ouais, c'est ça mais t'es encore dans du feu là Ils ont enflammé la grange on est en train de tout perdre on peut rien faire là Merde, bah j'ai un lance-flamme un... si tu veux. Super mec, c'est justement ce qu'il faut pas faire. Justement, c'est déjà le bordel dans la grange. <rire> on est déjà en train de perdre la grange, c'est ce que tu es en train de dire. Non, on la perd pas, juste euh, toutes les unités sont mortes parce qu'il y avait du feu. <rire> ce qui me met pas la, la guerre Ça, c'est américain, ça, je reconnais. Je vais pouvoir ramasser les armes. Ça, tu meurs au corps. Il y a un véhicule par là, Tu meurs par là, par là, Ah quelqu'un a détruit mon là, de ralliement Oh ouais, merde, je ça en tout cas là, par là, par là, par là, par là, par là, par Hop Moi là, par là, gaffe. là, par un, un barbecue ouais. barbecue T'aimes pas les barbecues il y a de l'américain grillé à... au repas Ah bah j'ai pris une explosion de tank Et comme il roule, là s'est fait péter un truc de points, j'ai pas plus pop Donc j'ai pas le remettre à loin. Non on peut le remettre là, juste là Il y a un type qui a dit bon boulot Ouais ah oui, c'est des messages préfets, c'est automatique J'ai remis un point. Il faut que, que je mette de la DCA parce qu'il y a plein d'avions ennemis là. Faut je vais mettre la DCA dans un champ. Ouais. C'est ouais, un euh... truc anti-aérien. Ah, c'est un truc anti-aérien. Ouais, je vais, je vais juste dire, je vais prendre un truc anti-aérien. Hein. Vous comprenez hein. Il y a un truc anti-aérien là. Je suis en train de le poser là. Mais Il y en a un méchant là. Est un méchant. Bah, il est pas à nous, quoi. Bah tu gères, tu, tu... tu... tu le poutres. Merci. Euh... À côté de moi, il y a quoi Y'a ton machin pété et je suis un sniper. Attends, sniper. Oui, Veux, je viens frapper d'artillerie Bim. Je sais pas où sont les ennemis. Il y en a toujours à droite dans, la... dans le bâtiment. Là, je cherche les avions ennemis. On a vu un ennemi ou C'est bon les ennemis, ils Euh, bâtiment à droite, j'en ai vu, après il n'y en a peut-être plus. Il y a du monde dans la grange. Ou dans le point, en tout cas. Touché. je de snipe, Donc là, là il y en a un. Ah, et les tours, elles sont pas mal pour snipe. Merci, ça va sniffer une tour. Ah y'a des silos ouais quelques okay. grands silos c'est super pour sniper mais hein. je savais pas Je personne c'est fou Ouais moi aussi c'est calme Vous voulez que je pose un canon anti-char Si vous avez besoin d'un canon anti-char les gars vous me dites Il hein. ouais, okay. y a pas de char donc soit pas spécial Si si y'a des, des chars ennemis en face qui vont arriver mais T'as euh, du monde différent. à droite, derrière le bâtiment ennemi Ouais, hein, ouais. ouais j'ai vu. Je, je viens de voir l'avion ennemi. Faut que j'aille le poutrer. On va Pourquoi tu montes J'ai vu tout Ah bah j'ai explosé. suis explosé l'avion. Bon, je, je suis quand même très nul d'avoir des soldats. tout. Mais... Ouais, je sais, c'est pas cool. J'ai même pas de truc pour tuer les ennemis. C'est un petit peu, peu revu. Tiens je vais prendre mon Panzer 3. T'es chaud je prends Non en fait je prends pas de Panzer 3. On a tué à la moitié déjà. Ah, on va les soulever, ils se font très mais. Je fais pas grand chose j'avoue. que ouais, j'ai pas grand chose pour les aider. le dans, dans le toit à droite euh, je pense erreur dans le toit il enfin, y, y avait un mec sur le toit t'es sûr ah je l'ai tué y a des gars dehors il y a des gars mais attends j'ai un car 98 bouge pas ah, j'ai mon car ah, il était juste en bas merde merde eu... j'ai je peux me j'ai adoré ton car en tout cas je l'ai vu C'est bien si t'as toré mon car Pourquoi t'as tiré dans le vide à côté de lui, c'était vraiment très beau. J'ai pas tiré dans le vide, j'ai tué sur son allié, j'ai tué son pote. Gros con va. Par contre il y a un gars qui nous a enfumé, je te en donne. Ai... Là, Mais je, je touche quand même. Ce que je trouve Mais cool dans les l'existence, c'est qu'on puisse non, pencher l'arme. Ça, oui, ça, oui. ça, cool. Ouais, le truc, c'est que là, il se met côté. je trouve ça très compliqué ah, okay, avec les okay. touches. Euh... Ouais, c'est pas très pratique, j'avoue. Ah, vous, parce que moi, non, moi, j'utilise le, les boutons de souris intermédiaires euh, pour, euh, pour me pencher. Les boutons de souris intermédiaires et enfin, pas des quoi. sur, sur le, des trucs que t'as sur le côté de la chute. Ah Ouais les boulots. Il y a un 1 dans le point. J'ai pas des squats pour aider. Ah bah y'a un avion qui m'a tué. J'avoue que j'apprécie pas tant que ça reprendre le jeu à 0 mais des squats de 4 persos, c'est un peu casse J'ai une position, mais genre... Euh, le mec passe devant moi, mais c'est comme des lapins, quoi. Ouais, juste. moi aussi, jusque j'ai une arme de merde. Oui. Enfin, ah, un fusil, c'est la shot c'est pas une excuse. Oui, mais j'arrive pas à viser le sur les listes. Euh, c'est super l'allié qui a tué tous mes persos. Ce serait pas toi, Foucault, par hasard Pourquoi j'aurais tué tous mes persos Non, en vrai, c'est un ennemi, je crois. Ah, ah, c'est y un ennemi au lance-royal. Tu sais qu'il n'y a pas de team kill Si, si, si. Il n'y a pas de team kill. Ah, si, si, si, vraiment. si Euh... le donner aux gens. Je vais tuer avec du gaz. T'inquiète pas, par un allié. Tu fais des dégâts au lance-royal. Si, si, au feu aussi. Ça va faire le sol, ça te tue aussi. Non, ce que je veux dire, c'est pas au fusil, quoi. Ah oui non, tu peux pas, pas tirer sur un ami Bah un... oui j'étais au car 98 Qu'est ce que tu me parles d'avoir tué toute tête ah. alors Non mais y'avait un gars au lance flammes tu... tu... je me suis ici peut être toi Non tu, mens, tu mens. Il y avait c'est qui fait responsable de ta nullitude te tenir responsable ça complète. Tu euh, c'est quoi ce mec Ça ça fait beaucoup d'américains là devant moi tu ouais, fais un petit team kill Wesh Il faut vraiment pas bouger quand tu tiens. C'est genre une compagnie entière devant moi, genre 10 mecs. Je suis gueulé alors je suis Juste à côté de la grange. De euh, l'endroit où je suis, je suis incapable de les toucher. Je suis sniper, mais en fait, euh, j'arrive pas à les shoot parce que je les vois pas. Et me touchent quand même. une compagnie là ouais ça, ça arrive encore dans la grange il y a des gars là ah il y a un char ennemi juste à côté Ouais ouais ouais je, je le marque On se fait voler le point les gars Ouais je vais sur le Y'a des alliés qui sont en train de péter le char Je confirme je confirme Il y a du monde sur le point Ouais bah ouais mais je peux pas les shoot Ils sont juste devant Ils sont juste devant là juste devant tous allongés là Comme des putes Ah mais je peux rien tous faire allongés, hein. des Je peux rien perdre des putes. Il les... y a le char au milieu et après il y'a les... tous les mecs allongés comme des putes C'est vrai qu'ils sont tous morts hein, les types allongés. Ah non. On a plus ah, quoi C'est pas grave il en reste 200 ouais, soldats. Certes, mais... Ouais c'est tu sais, vrai. J'avoue que la carte elle est pas mal mais au niveau des soldats. Euh... écoute ça c'est parce que ça a pas les bons mais bon après ça, ça va venir. Oui, mais j'ai déjà monté les soldats là sur une carte parce que ça fait un peu chier de recommencer sur une autre. C'est les alliés ça Ah, je pouvais pas les tuer, je pense que oh. parce que j'étais hors zone. Je sais pas, moi bon, j'arrive pas à les shoot de toute façon. Je crois que je vois de qui tu parles. Ah, je me suis fait cut, je crois par derrière. On a perdu le point Merde non Oui était vraiment très en retard bouton là quand même. Ça il... fait 5 Normalement... minutes qu'on a dit à Doah, hein. on est déjà parti. <rire> ah bon, ah bah C'est pour ça que tu vois que je trouvais qu'il y avait du monde devant moi qui va y spawner ah ouais, Ils ont plus que 80 tickets. Oui, ils vont On sait qu'ils vont perdre, mais ça Enfin J'espère pas lancé net très utile Ah, c'est un point de ralliement Moi bah, je suis déjà venu à ce côté Ok Sur moi Il y a du monde sur moi Vraiment du monde À droite, je crois qu'il y a un point à droite C'est très pro probable qu'ils ont un point à droite hein. Sur mon ping Ah maintenant ils ont plus de tickets de toute façon Ouais pour détruire les points de ralliement je me suis rendu compte que tu tirais une balle dessus et le point il pète Ouais ouais le, le point il pète ouais. Parce que tu peux aussi passer 10 secondes à le détruire en faisant J. Ah non non non Il y a un ghost sniper, au sniper loin dans les broussailles, je peux même pas le tuer. Parce que je le vois pas du tout. Ah, il est là, foire Il a plus la Bon, on les a eu vachement rapidement. Ouais, mais rien fait moi. On n'est pas tous euh, aussi bons, hein. Ah non, bah tu vas pas t'acheter ouais. des bon snipers hein. de base. Euh, Je suis désolé, mais le sniper de base il y... one-shot quand même. hein mais... Même les fantassins de base. Toutes one -shot. les armes one-shot, hein. Donc, euh... Non, pas les mitrailleuses. Oh là là, ils ont encore oublié Croton dans les 4 euh, récompensés. Non, ouais. Putain! C'est sérieux J'ai même plus de kills que toi Ouais ça veut rien dire ça veut dire. Et t'as vu j'ai fait 35 spawns sur mon point de spawn Meilleur soldat Forcément euh... Ah ouais tu t'es mis bien Stru Structure construite par les sapeurs Putain t'as fait... Wesh t'as ouais, fait de la construction Hydrolien Allez j'ai construit que deux points de spawn Et Maître deux murs je crois Ouais, mais... ouais c'est pas possible, ça dit 35 constructions oui, oui, oui mais c'est parce que ça rapporte du score en fonction de combien les gens spawnent sur ton point Élimination de défense et d'attaque de zone Ah ouais, capture de zone à 0 Escouade perdu 8 Ah a perdu que 5 hydro Ah ouais mmh. Ok t'as joué mieux Pour moi ça n'a aucun rapport ça Je pense pas qu'on perde, qu qu perde des points parce qu'on a il se trouve qu'il y a des. De Faut que je m'achète des soldats en plus. Pourquoi vous jouez pas en Japon Bah oui, crouton, pourquoi Mais je sais pas, j'ai pas envie de recommencer. Non, je déconne. Très mauvaise excuse. Alors là, oh, c'est une nouvelle carte <rire> C'est ce je... exactement ce que je lui fais faire au petit horreur. Oh, ouais. Elle est pas mal cette carte. On doit... Ah, on doit dé... attaquer Oh, on doit défendre encore. Putain, c'est toujours de la défense ah, on joue les allemands lors de l'invasion de Normandie Oui c'est vrai, on se fait poutrer à ce moment là, c'est vrai, on doit tout... Bah les... sauf qu'on n'arrête pas de les battre hein. c'est pas très Ouais historiquement... c'est vrai, ça avance pas beaucoup, hein. normalement on les a repoussés là, depuis hein Depuis le temps normalement on les, on les a éclatés Ah il faut tenir les radios Ouais, c'est pas des radios, c'est des explosifs je... mais des radios fils de pute Ça alors t'as pas le même point euh, que moi mais moi j'ai une putain de radio hein. ah ouais moi c'est un l'explosif ah ouais t'es sur l'autre point d'accord fils de pute là. ah ils viennent de ce côté là merde j'étais en train de regarder du mauvais côté Il est pas mal de sniper. Moi j'en ai un dans, dans mon escouade de, de mitrailleur Bah moi aussi dans l'autre la, carte, la, la bonne. Je voulais pourquoi t'es dans la radio Je sais pas, j'arrive pas à en sortir. Tu peux te suicider en faisant échappe. Voilà. Ouais bah je vais plutôt prendre un autre perso pour l'instant. Il faut t'allonger, es je pense. Pour J'ai spawn dans la radio. Oh, il y avait un méchant. Putain, je touche rien au fusil. Ah merde, il y en avait deux. Putain, j'ai plus d'armes. Fais chier. Bah, j'aime bien le sniper. moi j'en ai qu'un seul. Ah, il commence à faire l'explosif la... là. On perd l'explosif. Okay. Il s'est en train de l'armée. ouais, ouais. ouais là, il est un peu monté là Ouais, ouais. Vas-y, j'arrive, j'arrive, j'arrive avec mon ex-squad de sapeurs. On peut rien faire pour les amorcer. Faut absolument qu'ils le perdent complètement pour les amorcer par contre. Oh, y'a des connards au loin est -ce là. où est-ce que tu vois de l'explosif, fils de pute C'est pas d'explosif, de tu vois bien que c'est une putain de radio bah ils la font péter, c'est la même chose du coup. Pourquoi tu m'as dit que c'était des euh, que tu devais défendre Parce qu'ils la font péter. Tu et... les empêcher de faire exploser. Ouais. Bah, bah, voilà. Ça va là Ça n'a rien à voir avec de véhicules ex qui explosif. explose. C'est une radio, je t'ai dit qu'il fallait défendre la radio et toi tu m'as dit non, c'est de l'explosif C'est une radio explosive si tu veux. Ouais, enfin arrête de trouver des excuses. <rire> et très rapidement, il tue plus le car en fait. Après, il y, y a un bonus qui permet de réduire la chance de, de tuer, et donc ça met juste à terre. Là, c'était une squad entière quand même. Quelle mmh. okay, squad entière S'il a mis le bonus sur tous ses bonhommes, il devant moi. Mais j'étais juste un peu loin, je crois. C'est juste au bout d'un certain distance, je peux plus faire cette mmh. oui, oui, mon, mon teammate. Là-bas, je crois. Ça, c'est un ennemi. Ça. Bah, ouais, justement. Ah mon squad mate il est sur le point. On voit bien alors. Oui il est en train de crever Il est mort. Oh, mon, mon squad mate il est mouru. Et bon je prends, je prends je prends un, Panzer 3, un petit Panzer 3, euh, j'arrive. Ça va les enfants Je charge de lâche eux. c'est un type sur la radio l'autre euh, que celle d'horreur c'est la mienne maintenant bah euh, oh, celle qui est loin d'Horre pas mal ah oui d'accord ouais, il le sait plutôt bien là l'explosif ça c'est moi qui ai mis de la fumigène là devant toi erreur. avance pas, j'ai mis une HE je, je comptais pas avancer, t'inquiète pas. Je connais quand même le jeu. C'est pas déjà rien, donc j'arrive pas à jouer, mais. même une balle de mun Non. Que j'ai zéro balle. Putain, je me suis fait laver par une escouade, mec. Tu peux pas me couvrir. Ah oui. Genre putain, y a une escouade à côté de mon char. Le mec, il fait rien. Le mec est devant moi, quoi. C'est ton, la ton char, Plutôt, croton. Bien sûr, c'était mon char. J'ai dû sortir, mec. Je me suis fait dé découper. Il faut piller Comment ça pinguer Qu'est-ce qui me parle de pinguer TV. Mais faut pas pinguer frère, je me suis fait déboîter Je pouvais plus bouger, j'étais obligé de sortir du char pour te réparer. Qu Qu'est-ce tu me parles Faut pinguer. Ce mec c'est un fou. Oui. Qu'est-ce qui me parle de pinguer Ah, je le voyais dans l'escalier plus haut. Y'a un allié qui est en train de désarmer Oh, on m'a pété mon point de ralliement. ça continue comme ça, je vais pas finir premier. Il est trop bien, qu'est-ce qui se passe là Ah pas encore. Mais en hein. sur eux, ça donne 0 point de désarmé. Mais... Ouais, c'est ça. ça tu premier là. Désarmé, ça sert à rien, les gars, le en fait, surtout pas. Quoi. Comment on désarme Quoi ouais, tu fais F quand c'est activé. Mais c'est quand c'est activé complètement. genre désarmer ah. ne rapporte pas de points. Ok. Pas 1 ce que je trouve un peu ballot quand même Parce que bon. C'est un peu l'action qui fait gagner l'équipe mais.. Ah je me suis fait clean euh, sur le l'autre point. Ah y'a personne d'ailleurs suis... en allié. On a plus de points en fait de ralliement et moi c'était le seul mmh. que j'avais à le droit jouer, J'arrive pas du tout à jouer. Ouais. Alors faudrait qui meurent là mais il y a des tonnes d'ennemis là-bas. J'en ai mis 5 à terre mais ils sont pas tous morts. Ah oh, j'ai réussi à désarmer euh, Ils ont activé l'explosif sur l'autre. Ah, Je suis trop loin pour aider. Il bah, y a des connards au sniper au loin en fait qui campent le point. vol my commandant. Putain y a des valises sur les quais. Pourquoi ça me rappelle. De euh, suite. J'ai vraiment une mauvaise personne, hein, je pense. Oui, j'ai pas de Je trouve ça un peu déprimant, mais les meilleures unités que j'ai, c'est les unités de base, avec le quart. Je trouve est que c'est pas le c'est moins bon. Mais c'est pas des bonnes unités, enfin... frère. J'ai me... ma team. Euh... Les autres sont juste encore y Y'a un tank là-bas. Ok, let's go, les boys. J'ai posé, un... posé une... une boîte de munitions et tout ça, et un point de ralliement, etc. Euh... Sur, les... sur les rails au milieu. Okay quand même hein. Si vous pouvez utiliser mon point les gars ça me ferait très plaisir Celui qui est juste à côté Non c'est celui qui est au milieu mais Entre les deux ah. ouais, Il est bien ah, défendu, il, il est central Quoi Comment ça il est loin Bah il est loin A 60 yeah. mètres c'est bon fils de pute 60 mètres sur... Bah regarde le deuxième et dis moi qu'il est pas loin si ah, il un un peu peu peu plus ah les près, gars vous avez mais... pas essayer défendre votre objectif bah c'est bon, euh... on y va. Est on est on était moins nombreux est, à mon avis. Bon. Il est plus défendable. Ah, on va défendre l'autre. Enemy setting the charge hein huh? Ouais t'inquiète Je l'ai eu je l'ai eu Ah en a un autre crotte cherche je snipe donc je peux en tuer plein mais Mais pourquoi ils sont là mes boys Moi je leur ai dit de rester Je leur ai mis Yeah my combatants, Oui Merde, marche Mais Ils sont en train de courir au milieu du champ de bataille quoi, enfin, mmh. c'est dangereux hein. C'est pas la même chose, c'est marcher, c'est pas un problème Courir à découvert, c'est un autre problème Je vais leur mettre quelques sacs de sable Tu veux, tu veux pas revenir en arrière s'il te plaît Côté. Il est où le mitrailleur La BMBM. Il y, a, y a un qui commencé à, hein. à désactiver. Apparemment, on s'en sort. On a réussi à nettoyer ceux qui étaient proche. Il y a un gars dessus. Là, elle a explosé. Ah mince! Ah, il y a un ennemi ça. dessus. Si c'est donc... sûr, bah, elle va est pour elle, c'est trop tard pour en faire Il est même un peu trop loin encore. Qu'est-ce qui me parle de trop loin ce mec C'est que c'est -ce bon Même loin. là maintenant il est encore plus, plus trop loin quoi. Quoi C'est le but de du... le prendre. Mais, mais, mais... Est bon bah, il l'a mis tellement plus proche. Mais ouais, je C'est bon Bah ça peut servir euh, au cas où le mien se fasse détruire. Il vaut ouais, mieux que vrai. tous Et ceux pour... qui peuvent placer un point un peu loin je que... mien Il est le parce qu'il est en avant Il est en amont Et on s'en fout d'être en avant Bah si, tu les on empêches d'arriver de... proche. Bah ça marche, tant que ça marche c'est bien Ça marche quand ça marche c'est bien Tant que tant que le point de croûte on marche ah, euh... Tant que ça marche c'est bien Autant en profiter Bien sûr qu'il faut en profiter hein. Je vois pas Denis ah je suis marié, y'a un, de... un gars sur toi Dorian. Hein, ouais Ouais je l'ai eu Ah il m'a tué mon constructeur ah, Moi il m'a tué mon sniper C'est ce qui me saoule un peu parce que c'est un peu la seule unité que j'avais avec était bonne attends j'en cache, je lui mets des headshots là C'est où Bah, le loin. Hein. Ah, juste en dessous, y'en a un. Évidemment. Ok. Là, ah, oui, ok. Y'a du monde dans le bâtiment en pierre rouge en face. Ouais, j'ai pas pu le buter, mais oui, je suis au Mais en fait, je peux tellement rien faire. Parce que dès que je mon sniper, je pourrais tuer quelques-uns, mais si j'ai plus mon sniper, c'est chiant. Bah ceux qui viennent proches, euh, c'est pareil hein Moi je joue avec le car. Hein, j'ai lavé une escouade ah, Les unités elles fuient pas du tout les grenades c'est incroyable Ah bah y'a un gars en bas du bas Je vu Je sais pas si c'est toi qui l'a buté mais en tout cas il s'est fait mettre à terre Mais je vais tuer de haut. De loin Allez les gars, on prend la tranchée Ah y'a un type dans le bâtiment où on est ah ouais. Où on était Ah oui, allez, là, je vais Ohlala, là là, il m'a eu Tant que je passe le mur, j'étais mort genre là-bas je crois genre bien loin caché dans les buissons dans un bâtiment je crois plutôt sur pas coutour hein. Ouais j'ai j'ai tué j'ai tué Tous les quatre j'ai lavé les quatre. la team ouais tu sais quelques-uns mais je suis normal c'est clear hein Il y a un tank là bas J'ai l'impression que ça spawn euh Là Y'a plus de temps Là bas ouais j'ai plus personne sur moi par contre c'est fou comme ils se font poutrer ouais je sais on leur fait mal Ça arrive ça arrive dans le tunnel Mathieu a fait en la baisse oh, le tunnel, je sais pas ce que tu parles Je sais pas. Mais pas ce que tu parles hein, quand tu dis le tunnel. Il y, y a un tunnel en gros euh, genre la position où je suis en gros, c'est un passage en dessous souterrain. Ah oui, OK, oui, je vois. Et il y avait mes deux, mes deux gars, ils étaient dedans. Ils les avaient laissés là et ils se sont fait tuer. Je vais prendre un char les gars. Ok. Très bien avant de sortir de ton véhicule si tu te fais attaquer. Ouais. Si tu peux rester à, à mes côtés c'est sympa. Euh, tu vas te mettre où je, je vais arriver vers le point. Et ils mettent une charge, ils mettent une charge les gars. Et ils mettent une charge le point de droite. Ils sont pleins à monter sur moi. Ouais. Elle a explosé, enfin elle va exploser. Elle est là en bas mais je vois personne. Ah si. Il plus personne je crois dessus mais... Ah faut que tu fasses F à côté. Mais je suis pas dessus. Ah non C'est bon c'est bon J'ai tué le gars au sniper il voit. Ah est non il y a pas. un type à côté Il faut, il faut des désarmer C'est bon Ouais Oh il y a une bombe sur moi Il y a un type qui a désarmé super vite Mais c'est un effet pour désarmer plus vite Enfin, hein. Je pense pas que ça existe. Bah, je sais peut-être se que, serait que serait de construction. Construction. ce serait beaucoup trop fort quelque chose comme ça. Bah, si, peut-être construction. Mais -ce, ce serait valable uniquement dans un mode de jeu, moi ça me paraît bizarre. oui non, non, ça doit pas être ça, mais c'est peut-être construction, c'est compté comme euh, la même chose. Ah, mais bah, y'a plus d'ennemis. Ah! Oh là là, on les a encore battus. On ouais, joue contre des vrais joueurs quand même. Non, je crois que c'est des bêtes. Non, pas tous. Ah ils sont est en train de passer placer l'explosif. Pas bah, celui-là, l'autre. Oh putain, je suis mort des choses. C'est bon. Ça. Les gens qui si s'y arrivent, ils risquent d'avoir des bonus. Ils ont déjà arrêté, je crois. Ah oui. C'est un gars qui s'est cru trop chaud, je crois. Là, il y a des gars là-bas, mais je sais pas où. Ah ok. Là. Y'a un gars euh, qui campe au loin et qui essaie de faire des killers qui qu'il a plus de chance. Waouh, je suis masse descendu dans le classement. Moi pas. Moi j'ai fait ouais. que des Moi, moi je suis aussi très, très bas. Hein. Je sais pas comment vous faites autant de scores les gars, c'est une <rire> Descendu au niveau de crouton hydrodien. T'imagines Ah, oh, un peu plus haut quand même. Ah oui. Ah, je sais pas, il a 400. J'sais... Je comprends pas comment vous faites autant de sport. <rire> non mais en fait c'est parce que les soldats avec le car ils sont vraiment bons. A la condition que ça, tu ça tires en reste... vite en fait ah, je... Mais je comprends pas vraiment hein, c'est n'importe est est impo... quoi Est-ce que j'ai quelque chose Putain mais c'est une honte <rire> J'ai rien non, <rire> une honte les gars mais je, je comprends pas là, je, je fais quand même 70 kills, je, je meurs moins de coeur enfin Moins que moi, certes, mais t'as pas fait les kills avec J'ai fait des kills... Euh... Attends c'est quoi ça Assistance 18, véhicule ah, après, détruit, attends, radio, je suis pas prêt de l'avoir, canonier assez, ouais canonier assez c'est Ah mais t'as fait plus d'élimi... Ah Hydrolien je sais comment il a fait, il a fait élimination de défense et d'attaque de zone, il a fait 41. Ah, moi je oui, fais des actions utiles, ouais, c'est ça. Putain, il, fait, il applique les, les règles de, de la vidéo sur Heroes général. Ah oui! Il, il <rire> applique. Euh, il, fait, il va sur le point, il fait des trucs. C'est. Oh, 4 étoiles, pas mal! Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et on se quitte là-dessus.